Bah ben ouais faut pas aller au, au cacavètre Ah si par contre tu pouvais éviter de frise au moment où j'arrive devant l'ennemi Merci oh. le jeu je suis mort à cause d'un micro freeze Génial Quelle joie